Bonjour, dans le défi 5D, nous souhaitons que Timio suive une ligne. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que Timio doit suivre une ligne noire, et cette ligne doit être relativement large, ça ne peut pas être un trait de crayon. Donc on parle d'une ligne d'environ 4 cm de large. Si vous utilisez du ruban électrique, ça veut dire que vous allez devoir mettre deux lisières de large de ruban, afin que Timio soit en mesure de la suivre. Si c'est quelque chose de plus mince, ça va être difficile pour Timio de le faire voire impossible. Donc, notre défi va ressembler beaucoup au défi 5C. Donc, nous souhaitons que Timio se déplace continuellement, donc on veut qu'il avance. Et nous voulons qu'il fasse tout le temps. Par contre, nous avons des conditions. Nous souhaitons que s'il déroge de la ligne noire, qu'on la ramène sur cette ligne pour s'assurer qu'il reste sur cette ligne. Donc, nous allons poser des conditions. S'il y a une certaine condition, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, ce qu'on va en fait détecter, ce n'est pas tant la ligne noire, mais le fait qu'il n'est plus sur la ligne noire. Donc, dans les valeurs, voici les blocs que nous pouvons utiliser. Dans notre situation, nous allons regarder le sol. Donc, si le sol est blanc, c'est-à-dire qu'il déroge de la ligne noire, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, si le sol est blanc à gauche, nous savons que Timio revienne sur la ligne. Donc, nous allons lui demander de se déplacer vers la droite. Un certain nombre de degrés. Ça doit être très léger. Même 5 degrés, c'est trop. Ça va causer des problèmes. Donc, nous allons travailler davantage avec 2 degrés. Donc, si le sol... Est blanc, c'est-à-dire qu'il est sorti de la ligne à gauche. Nous voulons qu'il qu revienne sur la ligne, donc nous allons lui demander qu'il se déplace à droite. Ça, c'est notre première condition. Notre deuxième condition, dans les valeurs, c'est le contraire. Donc, si le sol à droite est blanc, nous voulons qu'il revienne vers la gauche, donc qu'il revienne sur la ligne. Encore une fois, à seulement 2 degrés, un déplacement qui se fait lentement, et nous avons ici nos deux conditions. Nous allons donc intégrer ces conditions à notre programme, et ce que ça fait, c'est qu'ils va tout le temps faire, ce que Timio va faire c'est tout le temps avancer, par contre il y a des conditions, si le sol est blanc à gauche, ça veut dire qu'il a Déroger de la ligne. On va le ramener en lui demandant de tourner légèrement à droite. Puis, si le sol à droite est blanc, encore une fois, il a dérogé de la ligne, on va lui demander de revenir sur la ligne en tournant légèrement à gauche.